Yes, aujourd'hui, on va voir comment travailler ta technique efficacement pour progresser rapidement et surtout pas comme ça. Et on va voir ensemble pourquoi tu perds ton temps si tu ne travailles pas un seul élément technique précis. On va voir également le mécanisme d'apprentissage inné que n'utilise pas suffisamment ton coach traditionnel. Mais également un exemple très concret pour améliorer ton amplitude en crawl et enfin l'astuce inspirante de start-up américaine pour progresser rapidement. T'es prêt C'est parti Et on commence par l'importance de choisir un seul élément technique précis. Alors, pourquoi un seul élément technique, une seule nouveauté Parce que si tu arrives avec beaucoup de choses et que tu veux chercher à travailler une large palette technique en même temps avec plein de nouveautés, ton cerveau va être très vite surchargé d'informations. Et si tu cherches à appliquer plusieurs choses à la fois, ton cerveau va devoir faire des allers-retours, des clignements attentionnels et finalement, tu vas parvenir à appliquer correctement seulement 10%. Alors, on a dit une seule nouveauté technique, mais on a aussi dit précise. Précise, c'est super important parce que bah, si tu réalises un éducatif que tu as glané sur Internet euh, et que tu le réalises euh, vaguement comme ça, ou bien si tu suis une séance sans consigne précise ou le PDF que tu as fait ton coach à distance euh, sur lequel il n'y a aucune indicative, euh, indication précise, bah, concrètement, qu'est-ce qui va se passer À consigne vague, bah, exécution approximative. C'est exactement la même chose. Donc, c'est super important de suivre quelque chose de précis pour obtenir un changement impactant dans ta technique. Donc, on vient de voir qu'il faut une seule nouveauté technique, qu'il faut des indications précises. Mais maintenant, on va essayer d'aller un cran plus loin dans la mise en application pour avoir une exécution et une correction qui soit la plus efficace possible. En allant un cran plus loin, on va parler cette fois-ci des repères visuels parce que des milliers d'explications. Hein. On pourrait mettre des milliers de mots pour expliquer ce qu'il faut faire. Une seule image, on le dit souvent, ça vaut 1000 mots. Alors, une vidéo, ça en vaut probablement un million. Si on devait faire le rapport, avoir euh, une image ou une vidéo sur laquelle euh, s'inspirer, surtout quand il s'agit d'un mouvement technique en natation, ça te permet d'utiliser le canal le plus puissant de notre apprentissage qui est le mimétisme. C'est le canal que tu utilises depuis que tu es enfant pour apprendre à marcher, pour apprendre à faire du vélo, tu as observé tes parents. Et ça, ça fonctionne chez l'être humain comme chez n'importe quel animal. Si tu veux apprendre, tu observes d'un point de vue extérieur et ensuite tu vas être capable de le reproduire. Alors, si tu veux appliquer techniquement, c'est important d'être précis, mais c'est encore plus puissant de rajouter à cela du visuel et de venir recopier ce que tu peux observer. Alors, tu l'as vu, il y a une couche supplémentaire que l'on peut ajouter pour être encore plus précis et vérifier la bonne exécution. Une fois que tu as bien compris ce à quoi euh, le mouvement doit ressembler, que tu l'as observé, euh, il est intéressant de savoir quelle sensation kinesthésique, quel repère sensoriel tu peux associer au mouvement. Parce que c'est difficile de bien se corriger ou de réaliser un, un, une nouveauté technique si tu n'es pas guidé dans ta démarche d'apprentissage. D'ailleurs, si on en revient à la science bien traditionnelle, faire du rattrapé, ce n'est pas vraiment travailler la technique. Parce que ce déni précis, ni visuel, ni kinesthésique. En revanche, si tu veux travailler quelque chose de très précis, de très visuel et de très kinesthésique, voilà. Avec du rattrapé, on peut se focaliser sur l'entrée de la main dans l'eau, le fait d'allonger la main en dessous de la planche et puis surtout, bah, pour bien savoir si ta main entre dans la bonne position dans l'axe de l'épaule, tu peux chercher à, à l'effleurer avec le dos de la main, par exemple. Effleurer la planche, c'est un bon repère kinesthésique pour savoir si tu es bien positionné. Alors, avant de conclure, j'aimerais te partager le message des startups américaines dont je te parlais en début de vidéo. Quelque chose qu'ils répètent souvent, c'est « fail forward », euh, ça veut dire « échoue en avançant ». Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Lorsque tu vas travailler ta technique, tu vas chercher à reproduire le geste, et si ce n'est pas parfait, c'est ok. Tu vas simplement bah, te tromper, faire des erreurs et puis chercher à te corriger à chaque euh, nouveau mouvement, à chaque nouveau coup de bras pour t'améliorer petit à petit. Si on essaye de tout faire parfaitement et c'est typiquement l'erreur lorsqu'on débute, on essaye de penser à tout en même temps, on veut tout faire parfaitement, eh bien, on n'en réalise pas plus de 10% correctement et surtout, bah, on se bloque et on, on, on accumule les difficultés. C'est au okay cas d'échouer, il suffit simplement de se corriger, de s'améliorer au fur et à mesure. Et l'objectif final, c'est d'être capable de nager en automatique. Pas besoin d'y penser exactement comme quand tu marches et quand tu observes Camille, pas en train de penser à mille choses, c'est automatique, ça nage tout seul, c'est fluide, c'est relâché. Et pour en arriver là, il faut nécessairement passer par les quatre étapes de l'apprentissage. C'est ce qu'on partage avec Camille lors d'une conférence en ligne que tu peux rejoindre en t'inscrivant en cliquant juste en dessous. Mais ce n'est pas tout puisque tu vas également découvrir que sortir de l'eau frais pour le vélo lors de ton prochain triathlon, même avec deux séances par semaine, ce n'est pas un mythe. Et on te partagera également comment Eric a gagné plus de 20 minutes pour son prochain Ironman en l'espace d'un mois seulement et sans faire plus de volume ni plus d'intensité. Clique en dessous pour t'inscrire à la conférence en ligne.